Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étape de notre tour de France de l'agroalimentaire, ici au cœur de la Normandie, dans l'Orne. Aujourd'hui, on pose le sac à dos chez SNV. Ici, travaille 900 personnes, dont Océane. Bonjour Océane. Bonjour Géry. Vous fabriquez quoi ici Alors ici, on fait de super esclaves de dinde. Et ton job Je suis conductrice de machine aux conditionnement d'inde. On va découvrir son son. ça ensemble. C'est parti, on y va. Du coup, là, Géry, ouais. hygiène, qualité, sécurité. Hyper important. Hyper important. Dans l'agroalimentaire, j'ai l'habitude, hein, tu sais. Ah bon bah, parfait <rire> alors. Et donc là, c'est mon service. Ah, voilà ton atelier. C'est okay. ça. Donc oh, il faut... fait pas froid ici. Non, ça va. Ici, c'est quoi C'est des médaillons de dinde. D'accord. Donc, les filles, ils mettent bien contre les piquets et ensuite, ça passe dans la machine. Et alors, toi, ton métier, il consiste en quoi ici alors Moi, mon métier, ça va être d'assurer le bon fonctionnement de la machine, d'avoir le bon gaz, d'avoir une barquette qui est bien soudée pour la qualité du produit et respecter le cahier des charges du client. Okay. Alors, là, j'étais en gaz blanc et là, après, je vais passer en gaz rouge. Je savais pas qu'on mettait du gaz dans les barquettes. Ouais, si, c'est pour la conservation. Ok. Sous atmosphère protectrice. Le gaz rouge, on va l'ouvrir. D'accord. Et ici, on va venir vider un petit peu l'air. Et là, on va pouvoir refermer. Ensuite, on va aller purger la machine. Ça va être sur le tableau de commande. Donc, je vais mettre ma machine en manuel. Donc là, par contre, je vais que ça a perdu bruit. <rire> là, on décompresse, là, Océane. C'est ça, là. Et là, maintenant, on va aller contrôler le gaz, du coup. Ah, OK. Ça monte, ça monte, ça monte. Donc, là. Là, ça va être bon. Ici, on doit être au-dessus de 15 et ici, on doit être au-dessus de 55. Donc là, c'est Donc, Contrôle Si on doit faire la deuxième barquette, on vérifie toujours deux barquettes. On y va. Même étape et on plante. Ça, ça fait partie de ton job, le contrôle qualité. C'est la plus grosse responsabilité, je dirais Oui, t'as beaucoup de responsabilités. En oui, fait. quand même. Oui. Okay. Et comment s'organise ta journée de travail, ta semaine Ma semaine, elle va s'organiser en 2-8. Donc, Donc un coup du matin, un coup de l'après-midi. Du matin, on va travailler le samedi matin. Le vendredi l'après-midi on a un grand week-end à partir du vendredi soir. Ça c'est cool. Ça c'est cool. <rire> et après la journée, ça va être divisé en quatre parties d'une heure, une, une heure et demie, deux heures et on va tourner sur, sur différentes machines. Ah oui c'est bien comme ça avec il n'y a pas de routine. C'est ça, Aucune routine, on s'ennuie jamais. Okay. Et qu'est-ce qui t'a appris tout ça bah, J'ai été formée. Au début j'étais à la mise en barquette comme les personnes là-bas. Ouais. J'ai eu envie de voir ce qui se passait en bout de machine, où partaient mes barquettes que j'envoyais. Donc j'ai été formée en opératrice de traçabilité. Ouais. Et ensuite en conductrice de machine. Qu'est-ce qui te plaît toi dans ce job Moi ce qui me plaît c'est que je m'ennuie jamais. Je fais tout le temps d'autres produits, il y a toujours de nouveaux produits, des nouvelles étiquettes, toujours des petits trucs à penser, de nouvelles machines, des nouveaux programmes à mettre. Je m'ennuie jamais. Et chez SNV en particulier, qu'est-ce qui te plaît dans cette job Chez SNV, boîte ce que j'aime vraiment, c'est que c'est un grand groupe, j'ai toujours la possibilité d'évoluer. Là par exemple, je viens d'être formée responsable de ligne en remplacement. Wow. Donc quand une collègue est absente, je remplace. Donc euh, je suis responsable de toute une ligne. Bah, félicitations et vous travaillez toujours en équipe à combien de personnes ici Alors on va être à peu près 10 par ligne. Et allez les trois qualités qu'il me faut pour faire ton job, bon, ce serait quoi Il faut être dynamique à fond, ouais. il faut être polyvalent, il faut aimer faire plein de trucs, et il faut être motivé. Ouais, D'accord. Et si on t'avait dit un jour tu travaillerais dans l'agroalimentaire J'aurais pas cru, petite j'aurais pas cru. Ah bon C'est plus ce, quand on est petite on rêve de métier de princesse, de maîtresse, de choses comme ça. Après j'ai orienté mes études dessus et c'est vrai que c'est devenu logique finalement. Et puis au moins t'as un job aujourd'hui quoi. C'est ça. Job, une assurance, donc c'est okay. parfait. C'est quoi ton produit préféré, Océane Moi, ça va être l'escalope. Milanaise Non, du tout, à la crème. Ah bah oui, on est en Normandie. Oui, quand ici. même. <rire> Alors moi, c'est plutôt dinde au boulot, poulet au resto. Moi, je préfère le matin, une semaine sur deux ici. Campagne, c'est un peu plus calme. De 8, comme ça, je peux profiter du reste de ma journée. Escalope à la crème normande. La fameuse escalope normande. Merci beaucoup Océane pour la découverte de ton job aujourd'hui. Moi, j'ai adoré. Si vous aussi, vous avez envie de bosser ici, n'hésitez pas. SNV recrute des centaines de personnes chaque année en moyenne. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous un prochain épisode dans une autre région pour un autre job. Allez, c'est dressé, envoyez Bon appétit, rejoignez-nous.